tutoriel pour vous faire voir comment avec photo filtre choisir son image et choisir des couleurs qui plaisent et qui vont être utiles pour faire plusieurs choses. Donc première chose, ouvrir son document. Ici ce document stop qui paraît très net là dans la ma petite euh, image, vous allez voir qu'il ne va pas convenir. Je vais m'en apercevoir lorsque je vais vouloir ici en allant sur image, taille de l'image agrandir. Donc agrandir, j'ai le choix entre pixels pour ce qui n'est pas très clair, pourcentage, centimètres, pouces. Bon, bêtement, moi je vais choisir centimètres. Je vais augmenter mon image en pas de beaucoup de jusqu'à 10 centimètres et là je vois que mon image n'est pas bonne. C'est-à-dire qu'elle est trop flou je ne vais pas pouvoir à moins de vouloir du flou, je ne vais pas pouvoir euh, bien m'en servir. Donc je ouvre une autre image, celle-ci, je le sais, j'ai déjà travaillé dessus, c'est une très belle image, très nette. Donc, je vais quand même l'agrandir un petit peu, taille de l'image, pas énormément, parce que sinon, elle va sortir de mon cadre, 19. Voilà. Je, si je veux changer, par exemple, ces, ces espaces noirs et les remplir différemment, je vais sélectionner au moyen par une couleur qui serait dans cette image. Je vais prendre ma pipette. Et je vais sélectionner pour voir c'est un joli vert un peu clair voilà là j'ai changé le vert me paraissait trop foncé Vous voyez qu'ici on a le vert qui s'affiche celui là est carrément pratiquement noir celui ci est bien foncé encore celui là est plus clair un peu gris celui ci aussi donc si une fois cette couleur sélectionnée je peux choisir un autre outil par exemple faire du spray pour alléger un peu le fond comme ça euh, ici, ou alors carrément, je peux prendre un pinceau et m'essayer à faire euh, ben, éclaircir la feuille, ça va pas être terrible, euh, mais après, ça dépend des cas, et pour effacer le tout, je fais carrément le fond, voilà, le fond qui va devenir tout vert, comme ça au moins, je ne vois plus rien. Alors, bon, évidemment, là c'est discutable de remplir le fond qu'on voit en noir, qu'on devine en noir derrière, c'est discutable, mais euh, c'est parfois très utile de pouvoir remplir son fond et faire un contraste. Voilà, donc je vais tout effacer, revenir en arrière pour tout effacer, et je vais choisir une autre couleur pour faire autre chose. Alors, par exemple, moi je suis très séduite, évidemment, par ce très joli rose qu'il y a ici au cœur de la fleur, il apparaît là. Et moi, je vais prendre mon texte, Times New Roman, ou même peut-être quelque chose d'un peu plus romantique, euh Lucida Calligraphy peut-être, voilà celui-là est très joli j'ai déjà tapé English Rose parce que j'ai déjà travaillé sur l'image et je vais choisir cette couleur un tout petit peu plus claire comme effet parce que je veux qu'on voit en transparence mon image ici je vais choisir mode négatif euh, je ne mets pas de contour si je voulais un contour donc je devrais choisir ce contour bon ben là on peut faire bleu pour voir, pour voir l'effet que ça fait donc euh, non je ne veux pas, il y a un petit contour mais je ne le veux pas, donc je redouble clic là dessus, je vais sur mes effets et voilà le contour de toute façon s'est enlevé donc ici nous avons une glécheuse, je fais ok et je suis très satisfaite surtout de ce côté, si je le mets de ce côté, de mon, de mon choix voilà je peux l'enregistrer si je veux l'effacer ou revenir sur la couleur ben, je peux prendre par ici une autre couleur, bleu turquoise par exemple ou vert, vert pomme voilà, c'est pas mal non plus. Si je prends ma pipette et que je reviens vers mon joli bleu clair qui est ici, que je clique là-dessus, avec ma sélection, que je clique là-dessus, je peux retrouver mon bleu clair et faire bleu clair. Voilà. Euh, prendre notre rose, qui serait toujours mon rose favori, qui est celui-ci, euh, prendre ma sélection, euh, cliquer là-dessus, voir la couleur, prendre ça, bref, changer l'infini. Et euh, lorsque je suis contente de mon résultat, je fais « Fichier »,« Enregistrer sous » et je le garde et je l'enregistre ou sur mon ordinateur ou sur ma clé USB. Voilà.